Youtube, YouTube. Le... vous le les entendez Je suis avec deux gars du lot Et euh, je viens de faire la game la, la plus, plus dure de toute ma vie ça Sans déconner, je vais se de regarder Il y a une bonne, une mauvaise nouvelle En fait, c'est tu sais, nos lobbies, ils ont pas mal augmenté et tout Oh mais c'est encore un lobby on pété là, non En fait, toute la soirée, les gars, c'est fini Là, il n'y a plus de bons de bon lobby. On est passé 22h30, tous les lobbies sont pétés Et c'est comme ça Mais c'est quoi cette merde Là, dès que tu joues trop et tout et vous les gars à force de jouer avec moi là vous allez en gros vous, avez, vous êtes au même SBM On va avoir moi. un MMR horrible et du coup ouais. euh, on va subir. Ouais, non, on va la... jouer tout seul mais qui aura plus chaud ça avec la... La... Là la seule <rire> la... la... ta seule solution c'est rejouer dans 3 jours. Si tu rejoues demain ou après demain ça va être l'enfer frérot. Je rejoue plus, je rejoue plus. Oh va les... <rire> y a des Levi partout. Attends je cache la scène, je cache la scène. Non, tu euh... peux, tu, tu peux, tu peux la montrer. Je okay. monte la scène, je monte la scène. Tu peux la montrer, et tu sais ce qu'on va montrer, on va montrer, on le dit, on le dit haut et fort, on va à control center les gars. Okay. Oh, ok Ouais, c'est quoi ce truc tout à gauche, c'est ça euh, Ouais. Les deux bâtiments là. Contrôle okay, okay. center. Quand est-ce qu'il faut sauter direct euh, là maintenant. Ouais. Ouais, les distances sont, sont plutôt courtes. Toi ou et, et, et là, tous sur le toit. Deux à gauche et un en plein milieu qui, qui charbonne. Je vais au milieu. Il y a un pélo à droite. Je, je confirme la présence de cette personne, dite pélo. Y'a un qui arrive. Je l'ai tué, ils sont sur moi. Il va me tuer les gars Fume-le fume lui -le. Fume -le, sa grand-mère au moins s'il si m'a tué Je suis mort Mais je reviens dans 4 secondes C'est ok Vite looter le bâtiment les gars De haut en bas à fond On peut acheter les gars Tous sur le shop Dis ouais, Juste si c'est pas On pose tous nos, ra nos ravioles les gars Allez go Hop Oh <rire> il est, cool, est, est <rire> toi! Tout, hein. J'avais toutes les thunes, j'ai fait non! Entre ah, on se fait des blagues, hein! <rire> oh non! Elle, ça va être sur le toit! Ok, non, ça va Non, le, le, re, le rebond est, est hélas positif. On a un hélico, les gars, pour aller se balader ensemble. Là, là, la seule solution, c'est gagner, en gros. Là, il y a un largage, oh, tout droit là. Donc, ouais, mais, mais les gars, sautez, sautez! Saute. On, on lâche l'hélico, on les sodomise. Oh, oh, oh, oh. Ok, ok, je me suis fait accueillir, en hein, perso. C'est des tryharders les gars Ok, sur le toit du building il est en place. Ah oui, armes en diamant J'apparais où J'apparais où Putain c'est des en diamant. Ouais. C'est des tryharders ça veut dire. Où est-ce que je veux apparaître Où tu veux lapin je, je les ai tués. Ah ok bon merde, Je vais revenir sur mon corps pour prendre le, le stuff. Tiens, vous imaginez pas, les gars.. Les monstres qu'il y a en face. Ah ouais Ah ouais Ouais vraiment. Ils vont venir du coup parce qu'ils ont pas eu leur... Euh... Non mais les gars, c'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Alors en gros, il y, y, y, y, y a un hélicoptère qui vient de poser trois roses sur le toit. Et en face, il y a trois mecs qui jouent avec des braines et qui tire du feu. Il y a quoi Il y a ton feu. tu y en bas. Il y a les snipers qui cassent les couilles au... Ils sont là. Oh, les enfants de putes, ça truc de ouf. Derrière moi, derrière moi, derrière moi, on est dans un lobby méga tryhard, les gars. J'ai pris cher. Mais comment ça se fait Qu'est-ce qu'on a fait, au oh bon Dieu, pour ça À quoi tu le vois En fait, mais par, par exemple, j'ai vu un, un hélicoptère sauter avec trois mecs à bord qui se sont mis sur le pigeonnier, et c'est trois roses. Au skin, tu le vois, et au fait de prendre des décales. Par exemple, les joueurs lambda, les joueurs normaux, ils se déplacent. Les joueurs tryhard, ils prennent une position, ils font juste des gauches-droites, et ils bougent plus. J'ai eu les mecs dans le pigeonnier. Nice. Avec le bombardement. Tu, tu les as okay, juste euh non non j'ai eu élimination T'es sérieux Ah non non non non non en fait non je dis de la merde j'ai menti En fait j'ai eu 100 points et quelques j'ai cru qu'il était mort mais non il est pas mort Donc il va se relever On va toi prison Il Y'a beaucoup de... Et après tu le vois aussi par rapport au fait que Tous les éco écouteurs de la map sont, euh, sont pris très rapidement Y'a un hélico? Sur le pigeonnier, ils sont encore là. Hein. J'ai vu un mec pigeonnier oh, encore, mais en je peux pas le... Je, je le vois pas. Euh, Confie. Alors, il y a des mecs pigeonniers et il y a des snipers en face. Ils sont tirés dessus, les mecs euh, pigeonniers Non, c'est les mecs pigeonniers qui tirent. Non, non t'es sûr Je ah crois bon. qu'ils sont fait tirer dessus par la gauche. Honnêtement Quasiment si, sûr. Oui, oui, ils sont fait tirer dessus par eux, là. Ah ouais Il y, y a une team, ouais. Ok. Ils ont les deux toits. Oh l'enfer, c'est quoi ces gammes à la con Ouais, là, ça sert Allez Ah Pigeonnier, euh, tout en bas, là. Côté et droit. droit. Ai... Ok, break 1, je comprends pas pourquoi il est pas mort avec ça. Pigeonnier, ils sont descendus ou ils sont toujours Non, non, ils sont toujours... Euh, ils, ils, ils, sont mort, hein. ils sont tous morts, Ils sont... Alors, pardon. Ils ont fumé toute l'équipe qui est devant moi. Mais il reste puis, une équipe, du droit, coup. Y il y a un mec y juste y là, là où j'ai pingé. Oh. <rire> les, <rire> les gars, là... La... Non, non, non, venez, viens pas sur moi. Prenez la ligne, ils sont en fait, ils sont tout tout tout en haut les gars, au sommet Ah mais un mort Il faut une frappe, il faut mettre une fucking frappe en suivant J'ai pas de frappe moi Et c'est qui qui a son pink jaune parce qu'on y voit que dalle quand on vise Moi c'est jaune Nice, il a un tout en haut aussi du coup, je sais pas s'il est meurt Il y a un mec là aussi Il y a un mec qui reste son pote Juste en bas là Putain on voit que dalle c'est chiant On voit rien bah, on ou non, acheter non, non, un, non, un, non, un on... bombardement ou quoi non ré... il faut, faut... Frappe, de... frappe de précision Il est, il est en train de monter pourrait son pote Ah merde j'ai pas réussi ah, c'est trop, ça trop le tard On réunit nos... notre blé et on achète non bah, Tu sais quoi j'y vais j'y vais Je vais avoir assez t'sais, Je vais mettre... vais mettre une frappe parce qu'ils sont... Ils ont déjà perdu leur EA leur je pense il y a eu de Ils dessous, sont trois Les trois ont sauté Les trois roses sont ici Premier étage Un tombé Ok C'est le moment de les fumer les gars Ils ont sauté où en gros au-dessus de moi, au-dessus de moi, au-dessus de moi Ils sont les trois, les trois devant vous les gars Oui Je me suis pris une balle dans les airs, let's go Un plaisir Tu peux rentrer pas ah non. non, tu peux me rester à l'extérieur Mon dieu de pardon. Les gars, ils, ils attendent avec des clés morts Et la full méta Ils on sont Mais c'est quoi ces joueurs de merde T'as par contre le nombre de, de participants en lobby oh. Comment ils descendent pas Ah les gars, c'est... En, en gros les mecs, juste... Attendez, je vous explique correctement. Regardez. Vous voyez, voyez ici, là. Ouais. Euh, attends, décale pas. En gros, ils sont les trois dans la petite pièce juste au-dessus, accroupis ah. avec des clés morts. Là tu montes bon, l'échelle, bon. tu te prends trois, trois clés morts et tout. On n'a pas des petites grenades à balancer pour tout faire péter là-haut là, là Putain, il y en a un qui joue à la braine Euh non. T'es fait tuer par qui T'inquiète c'est safe, c'est le toit d'en face qui campe aussi Et les gars je sais pas comment on va je... En fait ouais, je sais euh... comment on va s'en sortir On va jouer exactement de la même manière Les gars venez tous vite sur le shop s'il vous plaît Super vite maintenant Faut que l'un de vous achète une boîte de munitions L'autre une boîte de plaques hein. On va la jouer exactement de la même manière Comme si on était en tournoi Vas-y je suis là Vite achetez, achetez vite, vous avez 3 secondes 3, 2, 1, fini Et moi je prends une boîte de plaques Oh non faut insuffisant au moment où je clique putain les deux oui, bah. de J'ai pris boîte non, de pack, Non, garde-la, garde-la. Venez les gars, venez avec moi, j'ai une boîte de mun. Vous, avez, vous êtes avec pris. moi les frérots euh, Je suis avec toi. Un qui ramasse ça, qui a rien réussi à ramasser. De... Venez vite avec moi les gars. Vas-y, vas-y. Viens, viens, viens, ouais, viens, la accroupi, viens, viens, viens, lapin, accroupi, viens jusqu'à nous. Alors, juste, vous allez vraiment devoir, euh, devoir me suivre, ok J'ai oh. pris des balles Ouais. Alors, est-ce que vous êtes prêts En gros, ouais. juste, on va passer le muret. Et vous activez votre double sprint quand on est sur la, sur la route Vas-y Et on glisse, allez go, c'est parti Go les gars, hop et, et vous sautez Je vais knock le mec à la fenêtre d'en face Hop on y va les gars, on en profite On va en face du coup v Venez vite, venez vite les mecs Fenêtre, fenêtre du haut à droite, oui. je, je tombe Non c'est pas grave peur. Je passe par la porte euh, en bas, si vous êtes en bas vous pouvez m'ouvrir, je suis là Ah oh, non je suis plus là <rire> ah, Je suis plus là, ah, je suis, là. Bien, je suis, là. Bien, je suis là. bien joué mon frérot, allez on les sort, on les quand sort c'est Ouais, il m'a terminé. Putain, mais ils jouent tellement leur vie, je suis choqué par contre. Ouais, tous, hein, c'est choquant, vraiment. On se croirait en... On se croirait euh, comment En tournoi. Je sais pas, ouais, on se croirait en stream ou quoi, c'est abusé. Ils, ils ont chacun une maison, ils sont... Ils ouais, tu Ouais on... Où, là, je... je sais pas ce qui se passe. Je pense qu'on est... on a dû tomber dans une game de stream ou un truc comme ça. Bah ouais, parce que là, c'est chaud, hein. Oh, putain de wow. merde. Désolé, désolé, à part. Alors ça va se battre dans, dans le bâtiment. Du coup, là, ce qu'on fait, les gars... Oh, mer... merde. Merde, tu, tu peux pas récupérer les armes Oh, non. Nous ne viens pas, Bria. Prends la ligne. Sur ici, s'il te plaît. Ça... Non. Ah, il y en a un, là, a la vie, no Les gars Putain, il attend sérieux en bas de l'escalier comme ça. Ils vont rusher. Ça fout, la haine. Je viens de prendre une frappe à l'intérieur. Mais ils, ils bougent pas des salles, hein. ils sont tous dans les coins, ils, ça campe. Ça dégoûte. C'est horrible, horrible, horrible la game. J'ai peur des fenêtres en face du coup. On prend pas ça à la prime là La situation est tellement affreuse, d'un ouais, cas. La, la frappe va rentrer à l'intérieur. Va au rez-de-chaussée peut-être. Ça a ouvert les portes en bas, c'est quelqu'un ou c'est la D'un gars, ramasse ça. Mon frérot Ouais. Et là j'ai 2-3 plaques du coup Putain je suis mort. Moi. Merde tiens. Il n'y a plus de raise. Je Je t'avoue que je... c'est la première fois que je me retrouve dans un lobby comme ça. Et ouais bah ils attendent en bas, c'est pas, pas la peine de, de montrer la tête ou quoi. Du coup, il y a 3 équipes qui jouent comme ça. Linka Ouais. On va se... On va la jouer intelligent. Viens, viens avec moi. Il faut juste être discret. Et être rapide. On va rentrer dans cette petite pièce et s'y mettre, d'accord Ok. Ah, ouais, ça va. Avait... Il y en avait bouge dans pas. le bâtiment là. Bouge pas, il bouge pas, frérot. Oh. Viens avec moi dans l'angle. Là Exactement le. File-moi ton argent, l'inca Ok. Là, ce qu'on va tenter de faire, c'est qu'on va tenter... Ta... T'as un masque à gaz ou pas Ouais. Ok, parfait. On va tanker le gaz. Ok On va tanker le gaz Moi on je vais acheter un masque voilà. voilà moi je vais acheter un masque à gaz toi tu devras avancer un peu plus vite Ok On attend on attend Il est juste là On attend frérot On est pas pressé ah, ouais, les... bon, euh, ben ils, ils, les... ils ont mis des frappes Viens on sort Viens maintenant Hop Avance plus Ah derrière, cool. juste derrière moi putain ah le bâtard Ah ouais il, il attendait me... sur le toit il faisait exactement pareil <rire> il a sorti... Oh non putain J'ai jamais fait une game ou ça te travaille de temps, j'ai fait vu Frérot, il est, dans, il est dans le gaz, il a, une... il a fait il une. Un ennemi atterrit dans la zone Ça arrive en parachute ouais. Jamais v... Les gars, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Je vous ai rivé avec tous les coup deux coup. les mecs, hein. ouais. Allez dans la zone, c'est le principal. Ici, il y a des armes, les gars. Y'a y a un mec dans le bâtiment qui tousse. À la fenêtre, à la fenêtre, à la fenêtre. Non, non, non, no. il est vraiment one shot. Il est encore là, fiché. il est one shot. One -shot. Let's go On Let's go est, go on go est oh best Oh la la, cette game On voilà, mais wow. par contre, mais quoi cette game hein? Alors, les gars, j'ai jamais vu des gens autant rester dans le gaz de ma vie! Vous avez vu qu'ils étaient encore dans le gaz? Quoi, ils restaient dans le game. gaz? Ils ont resté Je n'ai rest Je... jamais gaz. vécu une game comme ça de ma oh vie, les mecs! Hey, you suck, motherfucker! Bon, connard de tryharder, gros. Attends, c'est ah. incroyable le bordel par contre hein! Mec, tu fais armes en diamant sur les toits, ils étaient en place. Non mais, et, et surtout. Le fait que quelqu'un d'autre ait la même idée que moi, frérot. <rire> ouais. à faire... Et tu sais qu'il était arrivé dans le dos, Linka, c'est-à-dire qu'il est parti encore après nous, gros. Je suis de comment c'était le bordel. Et t'imagines, parce que des gens savaient que certains feraient ça, ils, ils ont balancé une frappe à dispersion devant le, le bâtiment pour nous empêcher ouais, de faire ça, justement. Il y avait tout, Ouais, les et... frappes, elles étaient bien timées. Enfin, c'était un vrai merdier, genre. Bon, on a quand même gagné, les mecs, en final. Hein. C'est notre, notre équipe, l'équipe pro. Hein. C'est l'équipe des, euh, des revives.